C'était pas un jeu, c'était pour deux. J'ai vu tout l'acétone rempli mon verre de silicone, qui eut le fruit du ciel la fleur, un livre de la faute, enflamme la liqueur, buvons à nos joies, pillons la scène, Aux ans déjà que nous partageons nos gènes, pourtant cette fantastique, folle et amnésique. Trache de des bois de l'amour que l'on pivait, les aléas de la vie, que l'on mène, les boissons de ma jeunesse ont laissé place à des, hauts, des Sur vrai riff ma moitié C'était pas son nom C'était pas son C'était pas un jeu Les anges pleurent, et les démons m'habitent, tu vois, aujourd'hui, je vomis tout, j'équise ma femme, et les vifs ne sera pas le thème, il te reste plus l'oreille, ta petite visée à ma gauche, pendant que tu s'ouvettes. Non, c'était pas simple, c'était pas un jeu